Bonjour j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le dimanche 29 octobre 2017, je vais faire une analyse de l'euro dollar. Donc bien sûr ce n'est pas un conseil d'investissement puisque c'est interdit de faire cela. À vous donc de regarder, d'écouter et de juger si mes analyses sont bonnes et ensuite à vous de tirer les conclusions éventuellement donc de faire vos propres analyses sur base euh, des avis que je donne ici sur l'évolution probable de l'euro dollar euh, durant la semaine prochaine. Donc ici nous sommes sur euh, le, le marché euro dollar en mensuel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois. Donc on voit ici les indicateurs que j'utilise donc nous avons Ishimoku, nous avons les bougies Ekenashi, nous avons un RSI 14, nous avons un stochastique 533 et nous avons donc mon indicateur que j'ai créé donc le SDI. Donc nous voyons avec l'indicateur Ishimoku que le marché en mensuel a été cognait donc le nuage, nuage qui était baissier donc suite au mouvement ici on était en range jusqu'en janvier 2014 et puis le marché, l'euro s'est écroulé ici donc il y a des, des traders qui ont bien profité de cette chute et puis euh, s'ils n'étaient pas très bons eh bien ils ont reperdu une grosse partie de leur capital lorsque le marché a arrêté, a arrêté de baisser donc c'est là qu'on juge les bons traders. Quand un marché chute comme ça et qu'on qu traite à la vente sans problème euh, ça marche très bien mais une fois que ça se complique c'est là qu'on voit qu'une bonne stratégie, une bonne méthode de trading est importante. Donc euh, il faut bien sûr suivre des formations au trading c'est ce que je veux dire par là. Donc ici qu'est-ce qu'on voit Vous voyez le stochastique ici c'est un de mes indicateurs préférés. Pourquoi Eh bien parce qu'il nous donne des indications très intéressantes sur toutes les unités de temps. Alors on voit ici qu'en mensuel il est euh, donc euh, suracheté et qu'il redescend et on voit qu'effectivement le marché ici redescend. Maintenant bien sûr on est en mensuel, on pourrait se dire eh bien il va redescendre, le marché va redescendre. donc je trade à la vente. Oui mais ça ce serait un petit peu trop simple et ça veut dire à ce moment-là que vous devez euh, trader à très très long terme et ce n'est probablement pas la manière la plus intelligente de procéder en tout cas sur l'euro dollar actuellement. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire eh bien, Il faut aller voir sur des unités de temps plus petites. On est en étant mensuel et on va aller voir jusqu'à 1 minute. Donc, c'est ce que j'explique dans mes formations. Et moi, je privilégie euh, surtout le trading à très court terme, donc le scalping. Ce sont des trades qui peuvent euh, durer quelques secondes parfois, quelques minutes et parfois euh, plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais c'est assez rare. Pourquoi ben Déjà d'une part si vous passez euh, le cap des 24 heures le broker va vous prendre des frais supplémentaires donc déjà euh, c'est un petit peu embêtant, il vaut mieux prendre des trades à court terme, fermer, rouvrir un trade etc. Donc voyons maintenant sur le, sur le weekly donc chaque bougie qui correspond à euh, une semaine ce qui s'est passé. Donc là déjà, on voit que notre stochastique, il n'est pas positionné de la même manière que sur le weekly, euh, que sur le mensuel, et on voit qu'il est déjà euh, assez bas, il est presque survendu, donc il, est prêt, il atteint presque les 20%, donc ça devient déjà moins intéressant de, de trader à la vente, donc de, de vendre le marché. On voit également que là on n'est plus dans un marché sous le nuage Ishimoku, on est plutôt au-dessus de l'Ishimoku et on voit donc le marché qui redescend ici avec les différentes courbes qui ressemblent à des moyennes mobiles mais qui ne sont pas vraiment des moyennes mobiles et qui sont propres donc à l'indicateur Ishimoku. J'ai une formation sur Ishimoku qui explique donc euh, très bien l'utilisation et l'interprétation de toutes ces courbes. Donc vous avez un lien ici au-dessus vers euh, mes formations que ce soit ma formation scalping, ma formation euh, Ishimoku ou ma formation complète sur 3 mois où vous avez toutes les techniques euh, de trading que j'ai pu développer. Donc <coughs> euh, nous voyons ici donc nous avons un stochastique qui est bien redescendu. Allons voir maintenant sur le daily. Et eh bien sur le daily, euh, là on a encore une configuration différente puisque on est passé sous le nuage et euh, on voit qu'on a été touché les 1.16 donc un chiffre rond, un chiffre rond important donc les 1.16 on a été le toucher la semaine passée, on a même dépassé un petit peu ce niveau des 1.16. Et qu'est-ce qu'on voit ici ben On voit euh, la Span, donc la ligne verte de l'indicateur qui est en train de casser le nuage. Donc qu'est-ce que ça veut dire ben Peut-être que ça veut dire que le marché va encore euh, descendre dans les prochains jours. Euh, donc on a un RSI qui est sous les 50% c'est plutôt négatif, on a un stochastique qui est baissier c'est négatif. Maintenant on n'a pas une garantie ne va pas y avoir euh, donc un retournement du marché avant d'aller poursuivre. Donc ce serait dommage de se positionner maintenant euh, à la baisse alors que le marché va peut-être remonter euh, peut-être de 100 ou 200 ou, ou plus. Donc il faut être très prudent d'où l'intérêt encore donc d'analyser sur toutes les unités de temps. Donc ici on est sur le H4. Alors le H4 est une unité de temps que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que si vous l'analysez en tout cas sur l'euro dollar vous allez voir que très souvent lorsque vous avez un stochastique qui est positionné à la hausse ainsi et qui se retourne et bien vous avez un marché qui descend et inversement comme il est là euh, Suracheté, euh, survendu, pardon, et qui se retourne, et eh bien, il se peut très bien qu'il remonte. Donc, on voit bien ici qu'on était à 1,16 et qu'on commence à avoir euh, d'abord une bougie ici, donc en H4 qui est moitié rouge, moitié verte, et puis on a une deuxième bougie verte là qui, qui s'est formée sur le 4 heures. Et on a un RSI qui était très euh, survendu et qui euh, pourrait très bien remonter et repousser ainsi le marché vers le haut. On a également mon indicateur SDI ici qui est euh, vert sur les quatre unités de temps les plus petites, donc le M1, le M5, le M15, le M30. Donc on peut se dire maintenant. Effectivement euh, trader à la baisse peut être dangereux à court terme même si on a vu sur le mensuel, c'est évident là on retourne sur le mensuel que bon il se peut très bien qu'on ait un mois euh, de novembre encore très baissier. Les indications euh, de ces indicateurs-là nous montrent qu'effectivement on a une probabilité assez bonne que le marché baisse mais à plus court terme. Donc on voit que c'est déjà euh, plus mitigé à ce niveau-là. Donc là moi pour le moment je n'ai pas vraiment envie de trader à la baisse à court terme compte tenu de cette configuration ici en H4. Allons voir sur le H1. Et eh bien sur le H1 donc on voit un stochastique qui est déjà remonté, un RSI également qui remonte un peu et alors on voit ici ce qui est très intéressant c'est qu'on a avec euh, la ligne rouge ici le Tenkan-sen d'Ishimoku alors qu'on était à gauche de la courbe donc tout au long ici la semaine passée et eh bien les derniers jours de la semaine passée donc euh, là on commence à repasser euh, de l'autre côté de la Tenkan-sen et on voit ici les bougies euh, vertes ici. Pardon, les bougies Ekenashi qui nous montrent un marché qui remonte. Donc n'oubliez pas qu'ici, chaque bougie correspond à une heure. On est sur l'unité de temps, une heure. Donc ça vous fait déjà une, bon celle-là était hésitante, 2, 3, 4, 5, 5 bougies quand même haussières, 5 bougies vertes. Donc ça fait quand même 5 heures où le marché est remonté. Alors le marché, est donc... Euh, il n'est pas accessible aux particuliers durant le week-end. Par contre durant le week-end les marchés ne sont pas fermés pour tout le monde et il se peut que ce soir à l'ouverture le marché ait encore bougé qu'on se retrouve plus haut ou plus bas, ça on le verra ce soir donc vers minuit. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va se passer ce soir Qu'est-ce qui va se passer demain Eh bien, euh, c'est ça qui nous intéresse. À plus court terme, c'est euh, ce qui nous intéresse pour pouvoir se positionner. Allons voir maintenant sur le M30. Donc chaque bougie correspond à 30 minutes. Et là, on voit un stochastique qui est haut. Donc qui est déjà suracheté. On voit un RSI qui est remonté et on voit donc euh également les bougies vertes ici donc chaque bougie correspond à 30 minutes et on voit donc qu'on est passé au-dessus de la Tenkan-sen et qu'on commence ici à toucher la Kijun-sen donc la ligne bleue du, de l'Ishimoku et qu'on a encore un potentiel de hausse assez important avant d'arriver sur le nuage ici Ishimoku. Alors même si le marché pourrait remonter jusqu'à peut-être un 18 dans les, les prochains jours, il faut savoir que ça ne va pas se faire sans difficulté, et que traverser un nuage comme cela ne sera peut-être pas très facile. Maintenant on voit quand même que le nuage ici euh, s'est euh, affiné donc ça veut dire que quand le marché va arriver ici sur le nuage ce sera déjà moins difficile que de le traverser ici. Il ne va évidemment pas traverser ici en ligne droite en une fois puisque chaque bougie correspond à 30 minutes, on ne va pas avoir la prochaine bougie euh, qui va traverser d'un coup le, le nuage. Donc il est très important de regarder toutes les unités de temps et vous allez voir que si on regarde sur des unités de temps encore plus petites, la configuration sera encore totalement différente. Mais analyser sur toutes les unités de temps est important. Allons sur le 15 minutes. Eh bien le 15 minutes qu'est-ce qu'il nous apprend Le 15 minutes nous apprend ici avec le RSI est déjà passé au-dessus des 50% et qu'on a un stochastique qui se maintient quand même assez haut ici. Donc il a été tapé les 80% mais il ne s'est pas tout à fait retourné. Donc on voit également les bougies Kenashi qui remontent et on voit donc euh, notamment la Tenkan-sen, la ligne rouge ici de l'Ishimoku qui croise la Kijun-sen et on a également ici la ligne verte la Shikuspan qui est en train de traverser le marché. Donc ce sont euh, des premiers signaux positifs pour envisager une remontée du marché. Bien sûr on est en 15 minutes ici mais on voit aussi que sur le 15 minutes donc notre nuage est nettement plus fin. Alors allons voir sur le 5 minutes. Et bien sur le 5 minutes vous voyez comme c'est très intéressant d'analyser sur les différentes unités de temps qu'est-ce qu'on voit eh bien on voit donc qu'il y a eu un croisement de la ligne rouge Tenkansen et de la ligne bleue et on a également la Shikuspan donc la ligne verte de l'indicateur Ishimoku qui est sortie du nuage et on a donc maintenant un marché qui se trouve au-dessus de la Tenkansen ici qui est au-dessus du nuage et on voit ici le retournement du nuage qui est maintenant vert et qu'on est à court terme dans un marché haussier. Marché haussier confirmé par le RSI, confirmé par le stochastique qui se maintient quand même assez haut, confirmé également par le SDI. Donc vous voyez qu'on est ici dans un marché haussier. Nous avons également les bougies euh, Ekenashi qui nous montrent que le marché est haussier. Maintenant, est-ce qu'il va continuer à monter et jusqu'où il va continuer. Bon tout ça c'est à voir, à analyser donc en permanence sur les différentes unités de temps, faire attention comme on a vu si on arrive près d'un nuage sur une, sur une unité de temps comme on l'a vu sur le 30 minutes. Donc on voit bien ici qu'on a ici un, un danger à ce niveau-là lorsque le marché arrivera ici. Bon il arrivera probablement ici mais comme je vous ai dit euh, le nuage s'affine donc il faudra voir un petit peu comment ça évolue. Mais ce qui est très intéressant donc si on retourne sur le 5 minutes, c'est que l'indicateur Ishimoku est un des rares indicateurs qui nous donne en, en quelque sorte une indication du futur de ce qui va se passer. Parce que la plupart des indicateurs vous donnent une indication de ce qui s'est passé mais Ishimoku est un des rares indicateurs peut nous donner une indication de retournement de marché puisqu'on voit ici que le retournement euh, s'est fait ici et qu'on a donc un marché qui nous indique qu'il est fort probable que la hausse se poursuive. Donc vous voyez là, tout l'intérêt d'utiliser cet indicateur mais aussi l'intérêt d'utiliser les autres indicateurs qui nous donnent des confirmations. C'est pour ça que j'ai choisi dans mes formations d'utiliser ces indicateurs et si vous suivez mes formations, si vous euh, vous inscrivez à ma formation je détaille l'utilisation de chaque indicateur et comment les utiliser ensemble, interpréter les, les signaux des différents indicateurs. Donc si on passe maintenant en une minute et eh bien on voit à nouveau qu'on est dans un marché haussier et qu'on peut prendre des trades à très court terme en profitant donc du marché à la fois lorsqu'il monte lorsqu'il descend. Vous voyez les indications sont tout à fait différentes mais pertinentes comme on voit ici un stochastique qui est redescendu et qui nous a donné un excellent point d'entrée pour se positionner à la hausse. Donc vous voyez que les différents indicateurs vont nous donner des opportunités, vous en avez une ici également très bonne opportunité ici pour se positionner à la hausse lorsque le marché redescend alors qu'on sent bien si on va sur le 5 minutes qu'on est dans un marché haussier mais encore faut-il trouver les bons points d'entrée pour se positionner et gagner un maximum à court terme. Donc le mieux étant donc de profiter de ces points bas et de sortir sur les points haut et ainsi cumuler les avantages d'un marché haussier et baissier à court terme plutôt que de se positionner sur du très long terme et de ne pas bénéficier donc de ces retournements à court terme de marché qui peuvent nous faire gagner quand même pas mal d'argent euh, très rapidement et surtout de moins nous exposer aux variations des marchés et aux retournements qui peuvent être assez brusques. Au moins longtemps vous êtes sur un marché au moins vous risquez de subir donc un retournement brusque du marché et de perdre soit tous vos gains soit euh, que votre stop loss soit, positionné, euh, soit touché. Donc bien sûr tout ça est expliqué dans mes formations. Si vous cherchez des méthodes efficaces pour pouvoir trader à court terme et à long terme, vous voyez qu'en faisant des analyses ainsi et en, en ayant une méthode efficace et une interprétation claire de tous les indicateurs qui sont utilisés dans, dans une formation. Une combinaison de différents indicateurs va vous permettre d'avoir un taux de réussite très élevé. Donc c'est pour ça que moi je recommande de trader à court terme, d'utiliser le scalping avec le support d'un indicateur formidable comme euh, Ishimoku. Et les autres indicateurs donc qui sont fournis, euh, qui sont expliqués dans ma formation, et mon indicateur SDI qui est offert en cadeau avec euh, mes formations. Vous avez les outils donc pour réussir, pour avoir un maximum euh, de taux de réussite dans votre trading quotidien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle va vous aider. Pour déterminer comment trader la semaine prochaine, peut-être même à partir de ce soir. Donc je vous invite si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner ici en dessous et cliquer sur la petite cloche ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, Partagez ça me fera plaisir et ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos et si vous cherchez donc une méthode de trading efficace à court terme comme à long terme qui vous permet de bien analyser les marchés et de vous donner un maximum de trades gagnants et eh bien je vous invite donc à regarder les liens ici au-dessus qui vous permettront de commander mes formations et j'espère vous retrouver très prochainement, soit dans une vidéo, soit comme étudiant où je vous assisterai pour que vous ayez des bons résultats dans les meilleurs délais. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.